J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je suis trop contente puisqu'on va parler des protections hygiéniques que j'utilise. En fait, j'ai très souvent des questions par rapport à ça via Instagram parce que je vous avais dit que j'utilisais des serviettes hygiéniques réutilisables et également des culottes menstruelles depuis pas si longtemps que ça. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo où on va parler bien sûr des deux, de ces deux types de protections et on va un petit peu les comparer sur certains points. Trêve de blabla et zé zé zé zé zé. J'ai tout noté sur mon petit carnet, mais je suis persuadée que je vais oublier certains détails. Donc si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, en commentaire j'y répondrai un maximum. Et s'il faut, je ferai une réponse générale, parce que je me connais, je sais que je vais oublier des trucs. Donc on va commencer par les culottes. Celles que j'ai, ce sont des culottes de la marque Blooming. Pourquoi cette marque-là je m'étais un petit peu renseignée avant d'acheter mais je savais pas quelle marque acheter. Puis un jour j'étais sur beauté privée et elles y étaient du coup à moins cher. J'ai deux modèles de cette marque-là parce qu'il y a plein de formes différentes. Le modèle Clara si je me trompe pas c'est ça. Ouais donc c'est une culotte en fait taille haute donc moi je les ai en noir parce que je sais même pas pourquoi j'ai pris noir, il y a plein de couleurs différentes et j'ai également le modèle Nina, donc c'est la forme shorty, j'ai pris les deux en taille 34 parce que c'est ma taille habituelle et elles me vont très très bien, je sais qu'il y en a qui disent qu'il vaut mieux prendre une taille au dessus pour être plus à l'aise j'ai voulu prendre en fait une taille haute pour la nuit parce que j'avais peur que ça coule plus si c'était pas une taille haute, bon euh, finalement euh, l'une ou l'autre euh, c'est la même protection mais euh, elles sont vachement vachement vachement confortables parce qu'elles sont très stretch donc euh, au final j'adore la taille haute et si vous connaissez pas, en fait, le principe des culottes menstruelles, c'est que ce sont des culottes. Tout simplement avec un fond absorbant. Démarre à peu près de là jusque là. Donc voilà, c'est un fond absorbant qui est moins épais que des serviettes hygiéniques mais qui absorbe quand même très très bien. Moi personnellement sur beauté privée, je crois que je l'avais eu à 20 euros l'unité. Donc ça faisait quand même un tiers de moins. Donc c'était pas négligeable du tout. Au niveau des serviettes hygiéniques, j'ai celle de la marque Dans ma culotte. Donc qui est une marque française. Je fais attention à vous montrer celles qui sont pas tachées. Ouais, c'est bon. Donc j'ai des culottes de jour. J'en ai trois mais là je vous en montre qu'une parce que les autres sont à laver. Voilà. Et j'ai celles de nuit qui sont beaucoup plus grande et également beaucoup plus absorbante. Vous voyez bien la différence. Donc, ce sont tout simplement des serviettes hygiéniques qu'on peut laver et réutiliser. Et au niveau des serviettes hygiéniques, le fonctionnement est très simple. C'est tout simplement à pression. Donc, hop, il y a juste à pressionner. Pas sûr que ce mot existait. <rire> Avant de vous parler des points positifs, des points négatifs, etc., je vais tout simplement vous parler de mon flux pour que vous puissiez un peu comparer au vôtre et voir si ça vous correspondrait ou pas. Donc personnellement, mon moyen de contraception, c'est la pilule. Malheureusement, je ne suis plus sous stérilet. Je vous avais déjà expliqué pourquoi, mais bref, c'est la pilule. Donc on pourrait se dire que j'ai un flux... Pas très abondant, et pourtant si euh, Il est pas aussi abondant que quand j'étais sous stérilet, mais il est quand même très abondant. Pour vous donner une idée, quand j'étais au jetable, au moins 5-6 tampons dans la journée, et les serviettes euh, 2-3... Donc parce qu'en fait je faisais le combo des deux, je mettais un tampon et en même temps une salette hygiénique. Donc en gros j'ai un flux, le premier jour c'est tranquille, c'est presque rien, c'est plus des, des, un peu des pertes, vous voyez le truc. Et après euh, d'un coup là le deuxième, troisième jour, voire même le quatrième, c'est les chutes du Niagara. Et après cinquième, sixième, septième, ça se calme, encore une fois c'est plus des pertes, vous voyez les pertes euh, marrons quoi en gros. Moi j'en ai marre des tabous. de toute façon, j'ai envie de vous parler comme je parle à des potes, même si vous êtes des milliers c'est pas grave. Donc faites pas les outrés, si vous êtes outrés quittez la vidéo. On va commencer tout simplement avec les points positifs. Commençons par le positif, on finira par le négatif bien sûr. Point positif des culottes menstruelles. Sur leur site, ils mettaient qu'en gros une culotte, ça absorbe l'équivalent d'à peu près 3 tampons moyens. C'est ce qui était annoncé. Et je vous confirme, ça correspond concrètement à 3 tampons moyens. Donc ça c'est le top. Alors ils disent qu'on peut les garder 12 heures. Euh, moi personnellement, je les change euh, un peu plus souvent. Le gros gros avantage des culottes menstruelles, euh, c'est clairement qu'on a l'impression qu'on n'a pas de protection. Alors c'est très personnel perturbant au début du coup, parce qu'on est en mode c'est comme si on avait la culotte vide tellement c'est fin et tellement bah on a juste à enfiler notre culotte quoi, donc c'est un geste comme si on n'avait pas nos règles mais au final quand on est habitué bah c'est... Alors moi j'ai pris des très simples donc elles sont pas extraordinaires mais il existe plein de marques et même sur leur site à eux je crois euh, des culottes menstruelles avec de la dentelle etc donc en plus de ça c'est joli. Vraiment moi je, je sais pas vous mais moi mes culottes normalement quand j'ai mes règles, c'est les vieilles culottes en coton que je ne mets que quand j'ai mes règles donc que je ne trouve pas spécialement jolies. Mais au niveau gestuel etc, on a l'impression qu'on n'a pas nos règles et ça c'est vraiment le feu. Avec les culottes menstruelles, un des gros avantages aussi c'est que je n'avais aucune odeur. Vraiment, je n'ai remarqué aucune odeur. Avec les serviettes hygiéniques que je tape, ça m'arrivait de sentir une petite odeur quand ça faisait trop longtemps qu'il était temps de me changer, vous voyez le truc. Mais moi, j'ai rien remarqué. Aussi, que j'ai trouvé cool, c'est que la partie absorbante dans les culottes monte relativement haut. Et donc, du coup, quand je suis assise ou même allongée la nuit, j'ai... Alors, ça peut arriver d'avoir des fuites, mais j'ai beaucoup moins peur que ça arrive. J'avais peur, en fait, que ça monte pas du tout assez haut. Ça peut arriver de déborder sur les côtés, mais moi, je vous dis, j'ai vraiment un flux... Quand mes règles, elles sont lancées, là, c'est... Wouh Pompé, là, pourquoi Clairement, elles se lâchent. Vraiment, pour moi le plus gros avantage, en fait, je les utilise principalement quand je sais que mes règles sont censées arriver, mais que je suis pas trop sûre du jour et de l'heure. Tu vois le truc Ou pour les derniers jours, puisque... On va en parler après, mais je trouve que c'est pas assez absorbant pour l'entre-deux. Alors, maintenant, les points positifs des euh, serviettes réutilisables. Premier point, celles-ci, elles sont fabriquées en France, donc c'est pas négligeable quand même, et avec du coton biologique pour les parties qui sont faites en coton. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top, déjà. Moi, personnellement, je trouve que les motifs, ça égaye un peu tes règles, tu vois. C'est là, genre... J'ai mes règles, c'est chiant, j'ai mal, ça coule, ça me saoule, mais... Oh, je fais des rimes. Mais euh, c'est un peu égayé dans ma culotte. Bon, ok, c'est pas la partie la plus importante, on est d'accord. Je trouve personnellement qu'elles ont une absorption équivalente réellement à des serviettes hygiéniques euh, jetables. Alors, euh, qu'on prend aussi en fonction du flux. Celle de nuit correspond vraiment à celle de nuit jetables. Alors ça, vraiment, c'est les... la même absorption. Vraiment, vraiment. Elles sont hyper confortables. Genre, vraiment, en fait, le gros avantage, pareil pour la culotte menstruelle c'est que ça ne m'irrite pas du tout, du tout, du tout la vulve, les lèvres, etc. On est encore une fois dans le très intime, mais bon, c'est le but de la vidéo aussi. Quand je mettais des serviettes hygiéniques jetables, un des gros désavantages, c'est que moi, ça me grattait très, très vite. Ça m'irritait extrêmement vite. Je pense que je suis très sensible des parties génitales. On l'est plus ou moins. J'avais beau prendre les plus confortables possibles, ça m'irritait tête de ouf et avec ça ou les culottes menstruelles aucune irritation la compo est quand même beaucoup mieux hein, ça respecte beaucoup mieux nos parties intimes donc personnellement j'ai vu une différence phénoménale à ce niveau là en fait c'est doux quoi c'est du coton c'est comme si tu mettais un gros t-shirt dans ta culotte bon je, je sais pas si c'est vraiment une bonne comparaison mais tu vois le truc alors point positif que ce soit pour euh, les serviettes ou pour les culottes menstruelles c'est qu'elles sont très simples et très très rapides à nettoyer, moi c'était ma peur je m'étais dit ça va être galère, ça va être taché dès le début euh, je vais devoir mettre mes mains dans mon sang, c'est con hein et pourtant c'est naturel et c'est mon propre, c'est mes menstruations mais j'avais quand même cette appréhension, un peu cette peur parce que bah, c'était la première fois en fait, bah finalement plus de peur que de mal j'ai envie de vous dire hein c'est très simple, très rapide, donc ça c'est le feu, autre gros point positif pour les deux également c'est que bien sûr ça fait beaucoup beaucoup beaucoup moins de déchets, je peux vous dire que ma poubelle de ma salle de bain, depuis que j'ai ça et mes cotons réutilisables j'ai l'impression de ne jamais la vider c'est un truc de fou donc ça bien sûr c'est écologique on peut, pas, on peut pas le nier et même si ça nous paraît être un gros coup au début sur le long terme une fois les calculs faits faites vos calculs un petit peu de combien vous dépensez par, euh, par cycle et vous verrez que ça va très vite être rentable donc c'est écologique, économique au final euh, après c'est parce que personnellement à chaque cycle j'utilisais une boîte de tampons et euh, au moins un paquet de serviettes Point négatif maintenant, bon bah euh, le plus gros hein, que vous avez dû euh, déjà deviner, c'est que c'est un budget, dès le début en fait ça fait mal au cul, 30 balles la culotte ça fait mal au cul. Autre point négatif pour les culottes menstruelles, j'ai quand même remarqué une sensation d'humidité. Qui n'était pas très agréable. Donc ça c'est un peu casse-pied et c'est un peu le point négatif. Alors c'est peut-être cette marque de culotte menstruelle qui fait ça, peut-être avec d'autres, pas du tout, je ne sais pas. Moi j'ai que cette référence-là. Pour les serviettes hygiéniques, je tape, gros point négatif aussi qui n'est pas négligeable, c'est qu'elles sont à pression et ça a tendance en fait à glisser dans la culotte. Quand je marche, quand je suis ma vie, tout simplement, la serviette a tendance à glisser vers l'arrière. Ou vers l'avant mais plus vers l'arrière. Et donc bah c'est beaucoup moins protégé en fait. Ça a tendance à glisser. J'ai lu sur internet qu'il existe, euh, j'ai pas encore acheté mais je pense acheter qu'il existe en fait du scotch double face fait exprès pour les serviettes hygiéniques réutilisables justement pour pas qu'elles glissent. Donc je pense euh, en acheter pour voir si ça fonctionne mieux, si ça accroche bien dans la culotte. Et en général j'essaye de mettre des culottes qui me collent vraiment euh, à la vulve et tout pour que ça puisse... Bah, que ça tienne bien en fait tout simplement, mais euh, ça bouge quand même. Ça c'est vraiment les points négatifs que j'ai trouvé j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais qu'on va me demander comment est-ce que je lave ces protections-là. Alors c'est très très simple, vous allez le voir. Les culottes menstruelles, une fois que j'ai fini ma journée, hop je me change. En fait ce que je fais c'est que je la rince à l'eau froide, bien froide, parce que l'eau chaude peut cuire le sang. Je rince à l'eau froide euh, et je squeeze en fait, vous savez, je squeeze, je squeeze et j'arrête de rincer en fait quand je vois qu'il n'y a plus de sang qui s'écoule. Quand tout le sang absorbé est coulé. Forcément il reste encore la tâche et il faut la laver. Donc ça c'est tout simplement à mettre à la machine à 30 degrés de toute façon c'est mis sur l'étiquette. Et euh, pour les serviettes hygiéniques, réutilisable, personnellement ce que je fais. Alors je sais qu'on n'est pas obligé de faire ça, mais moi j'aime bien faire un pré-lavage à la main. Je sais pas pourquoi je le fais sur ça et pas sur les culottes. Je suis toc toc un peu je me comprends pas moi-même honnêtement mais j'aime bien d'abord les laver à la main donc pareil je les squeeze, je les squeeze, je les squeeze après je fais un premier lavage, je laisse le savon faire son effet je rince comme ça, une grosse partie des taches est partie et après ça part en machine et elle par contre je les mets à 60 parce que c'est mis qu'on peut les mettre à 60. Important quand vous mettez que ce soit ça ou ça, quand vous les mettez en machine, il ne faut pas mettre de produits tel que l'assouplissant. Tout simplement parce que ce genre de produit va euh, altérer le côté absorbant et elles seront euh, très vite abîmées en fait et elles absorberont de moins en moins. Donc vous les garderez moins dans le temps. Et euh, respectez bien ce qui est mis sur les étiquettes. Si c'est mis à 60, ne les lavez pas à 90 degrés. Parce que vous allez les abîmer, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai donné mon avis. Alors pour être tout à fait honnête, je sais qu'on va un peu m'engueuler dans les commentaires, il m'arrive encore de mettre des tampons donc jetables. Je sais qu'il en existe des réutilisables depuis pas très longtemps. Je me tâte à investir là-dedans, mais bon, on verra. On verra. Mais euh, je mets encore des tampons euh, jetables de temps en temps. En fait, c'est quand j'ai des grosses journées à l'extérieur et que je, donc je ne suis pas chez moi et que mon flux est très abondant et que j'ai trop peur en fait tout simplement j'ai trop peur parce que dans, avec les culottes menstruelles ça a déjà débordé la nuit, ça a déjà débordé quand j'étais chez moi, euh, ça me fait chier quand j'en mets parce que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement enfin c'est bon pour rien mais malheureusement euh, des fois je le fais encore alors là je vous ai parlé des services hygiéniques réutilisables, des culottes menstruelles je vous ai pas parlé de la cup ce genre de truc parce que j'ai pas encore euh, essayé et que pour l'instant la cup je suis pas à l'aise euh, peut-être qu'un jour je craquerai mais je suis pas trop à l'aise encore, enfin pas assez du moins mais je voulais vous donner mon avis sur ces types de protection là parce que on en entend beaucoup parler et que c'est toujours cool d'avoir plein d'avis différents. Si vous aussi vous utilisez ce genre de protection, n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire parce que comme je viens de dire c'est très cool d'avoir plein d'expériences différentes c'est un investissement, un réel investissement donc il faut être sûr avant d'acheter que ça nous correspondra après ça c'est propre à chacun moi ces deux types de protection me correspondent très très bien. Je vous mettrai euh, le lien des sites euh, de de, de, de, des modèles que j'ai en barre d'infos si jamais vous voulez un peu checker. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment vraiment pas à les poser en commentaire et les autres n'hésitez pas à y répondre aussi, comme ça, encore une fois, ça fait plein d'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao